De l'éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Bonne nouvelle, Gonzalo Castillo, en Ou a poser tête ou question, monsieur, ça qui est lié? C'est un ex-ministre en République dominicaine. Mesdames, mademoiselles et messieurs, un présime assassin qui participait dans tout président Jovenel Moïse. Si mes Colombia a atterri dans le pays d'Haïti, c'est grâce ensemble avec lui qui te mette hélicoptère, avion disponible. au sorti en République dominicaine, traversé, rentre dans le pays d'Haïti, tout président, 7 juillet, en dedans, cham la Kaili. chez vous prends place, ou, vous ou qui est ce type de combat. Deux hélicoptères combat. Yun pour la police, Yun pour la médaïti, pour capables de mettre ensemble avec gang kap qui ont terrorisé la population. Eh bien, mesdames mademoiselles et Messieurs, selon parti politique, qui sous l'obédience ancien sénateur, Jean Renel Senatus, Coute que coûte, eh bien, tout petit pays a supposé réunis pour capable acheter des hélicoptères, une façon pour capable forcer le gouvernement prendre responsabilité face à l'insécurité. Après plus de 40 années, on a rédit dans diaspora tant qu'on dans pays d'Haïti. On construit un petit bout de caille, on a on passé misé. Je ne dis pas pour courir quitter caï ça celle où ou genye. Gang gagné. pays ou pas qu'on qui cote ou prallez. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, situation, moun monde pe peut la vive actuellement là, mon cher, même Antoine Mais, pose, n'a pas mis Mais grande question qui est importante pour poser, c'est qui ça fait vite l'homme, vie puissant dans un petit moment comme ça. Frères et sœurs bien-aimés, gentil Proverbe créole l'a dit, ou pas qu'on côté de l'eau passe l'entrée dans Borg bord du fait ces mystères. Galé chez Ushita, foukos ami info pas rentre la caillou, tout sa ou nan bon timamite sans retirer et sans mité. Bonjour bonsoir tout monde qui janouye. Encore une autre fois m'a ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce que like. Merci parce que abonnez. et merci parce que la vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, fait que tomber sous channel là. N'hésitez pas à activer cloche notification pour la, pour pas rater aucune vidéo. Zami Paou Foucault. Nous avons chance de présenter un petit compte ailleurs. Et compte ça qui c'était, moins pas piquant. Mais depuis, ou pilem ou que à chaque fanatique qui que me dire que pou pouvez me dire que vous pouvez Demain yon zoué zou volé pas hésiter quitter de réponse pa ou la nan commentaire là ça fait nous plaisir en pile en pile Mesdames mademoiselles et messieurs bon nouvelles yo pas facile mais c'est toujours un plaisir l'en croiser à kiosuchi mais pou nous pour nous porter pou, parce que nous connaît ou soif tendez yon bonne nouvelle par rapport avec situation Pays d'Aïti ap pendant dernier dernier moment. Monsieur sa wap gade la Gonzalo Castillo. Monsieur se yon businessman, yon politicien en République Dominicaine. Frère se bien aimés, type sa qui impliquait nan touye président Jovenel Moïse, eh bien, li ambakode. Qui s'a passé qui fait l'emba code? L'emba code pour corruption en République Dominicaine. Même Jean, je ne j'en Si la justice dans le pays d'Haïti, Reginald Boulos tape en côté. Si la justice tape fait travail, li, Dimitri Rob tape en côté. Avec un pilote oligarque qui a déstabilisé, la justice partie de ses persécutions persécution, mais pas oublier ou gon justice coupion ou justice pour petouel, ou go justice qu'asse fait couvrir ça et pendant jour passe yo, lcc mettait divers rapports d'ailleurs sur un paquet ancien parlementaire montrer comment ils ça au coquin comment yo vicieux comment yo, yo, yo vole. pendant yo menaient enquête contre la corruption yo même yo nan corruption tout mais ça pas empêcher les que lcc partie d'ailleurs sortir rapport pour qu'on connaître ces persécutions Eh bien frères et se bien-aimés a trois gros babines en République Dominicaine qui en pour corruption, Pamiyo Gonzalo Castillo, qui se yon présumé assassin qui impliquait dans tout le président Jovenel Moïse. Et france, ce bien-aimé, monsieur Sayo qui en c'est pas n'importe qui, c'est ancien ministre sous ex-président Danilo Medina. Donc, nous yon se Donald Guerrero, Ensemble avec Rosé Ramon Penalta plus Gonzalo Castillo. Trois monsieur sa yo, yo en bas pour corruption. Mais frères et soeurs bien aimé moi je dis ou que Gonzalo Castillo sa, c'est yon présumé assassin. Qui impliquait dans tout président Jovenel Moïse, n'est-ce pas? Mais faut qu'on pour qui ça? ils sont présumés assassins. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, type ça. Li te ex-candidat à la présidence pour parti LDP en République Dominicaine. Gonzalo sa frese ce bien-aimé, c'est lui même qui te baye avion ensemble avec hélicoptère pour te transporter soldats colombien yon sorti en République Dominicaine, rentrer ensemble avec en pays d'Haïti. Ou capable de rappeler ou? Après assassinat, les DCPU FBI a mené enquête. à la police, mettait ensemble avec soldats la mais d'Haïti a marché ramasser soldats Colombie embargé Ya téléphone, téléphoné, il a voulu côté, il a fait photo en République Dominicaine devant parler. Il a pris plaisir quand ils fait pile photo, ils se comprennent. Donc avant mes sœurs et ont rentré dans dans pays d'Haïti, ils ont passé en République Dominicaine. Mais pour te passer en République Dominicaine, frères et sœurs bien-aimés, <laughs> gè bagay pou C'est que yo gen des alliés la, équipe qui t'a planifié assassinat qui te là tout. Et pas oublier tout dans jour passé yon, Newton c'est juste. Déclaré dans la presse, gè 20 millions de dollars qui sortit dans banque dans pays d'Haïti qui traversent le système bancaire en République Dominicaine pour te touye président Jovenel Moïse. Donc jusqu'à présent, bon, comme vous connaît la justice dans le pays d'Haïti, et c'est même assassin, yo, n'avez pas même checké pour bagaille comme ça. Est-ce qu'on comprend le dossier Et dans le rapport FBI et DCPJ, souvent les médias internationaux, des articles sous le dossier assassinat président. Y ont toujours fait comprendre rapport à ces 124 pages, tandis que dans le pays d'Haïti, les 122, côté l'autre des pages, fait. Jusqu'à présent, nous continuons à questionner et à demander ancien chef de police la Léon Charles, kote de l'autre départ de fait Est-ce que vous peut pas ici? Eh bien, madame, mademoiselle et messieurs, vous capable rappeler ou Qui plan messieurs a en avant? Président Jovenel Moïse est allé là la Tioquie? Le président Jovenel Moïse allé là la Tioquie? Monsieur Fantôme 509 qui t'a crasé qui t'a brisé. Département d'État ambassade américaine a déjà mis note dehors pour faire connaître son groupe terroriste. Monsieur Sao qui ki t'a kidnappé qui ki t'a à faire mon qui t'a metté du feu dans boîte l'état yo. Qui t'a marcher écrasé commissariat. Qui t'a fait des ordres dans la république. Eh bien Oligarch korompu qui t'a financé au nan pays d'Haïti. Eh bien, y ont une mission pour que y ont débarqué à l'aéroport tout l'ouverture pour faire qui ça s'il vous plaît pour tal ta kidnapper président. Elle est en fin kidnapper président d'après vous même. Nan qui avyo t'a bra le metel. Hmm? <laughs> nan avio Castillo mon cher. Et valikté mené colombien. Yo. Ou comment c'est fini? C'est le temps de Eh Et bien, ça qui va le passer, frère et bien-aimé, plan ça va le changer parce que l'avion pas arriver à temps. Plan pral le changer. Donc, le président Jovenel Moïse Vini, il passe, il dans le palais et il ou il ta le prononcer discours, dit Mais qui ça qui te fait, mais qui ça qui te parle, mais qui mon li te rencontre pendant qu'il est allé L'action qui mais qui décision qui prend. Mais qui projet qui gagne en coup, il a rencontré avec une série de gros, gros responsables dans le pays de Turquie qui arrivent à transformer Fatra. Elle a même annoncé tout, dossier minciment, dossier pour que nous gagniez un compagnie dans le pays d'Haïti. Parce que déjà, nous gagniez maintenant. Donc, c'est mettre eh, bon structures en place pour que nous de faire ciment dans le pays. Parce que quand il y a un construit, nous ne pas apprendre à acheter ciment l'autre côté. Tandis que nous avons des ressources là nous besoin des techniciens qui pour aider nous. Nous avons besoin de l'autre pays qui pour mettre tête ensemble avec nous et puis sortir pour nous mettre pas nous en tout. Est-ce qu'on comprend Qu'est-ce qui passé nest pas prendre président parce que l'avion n'a pas arrivé dans l'air pour le dérivé. Quand il a là, c'est ça bien aimé, rappelez ou Jim Solage était déjà là. Jim Solage, pral quitte le pays d'Haïti, il pral rentre Floride. Rive rive Floride, frère, c'est ça bien aimé, pas oublier, Monsieur, c'est yon employé CTU. Il a quitté travail, travail quelques mois d'avance et puis il a rentré en CTU, la le travail. Sortant de il a porté le rapport à li, pour le faire boss li kone, eh bien, Jean bagay a te planifié, al pape qu'on konsan Eh bien, kounya la, nou pa jouen avion pour transporter président. Donc, jusqu'à présent, frère se bien aimé. Côté kote au tap, men président rete inconnu. Pierre moun pa on donc, jusqu'à présent, ou pa konn ki paye au tap la président. Savin veke, Jim Solage? A cause yon pas jouen avion, James Solage, retourne dans la l'al pour boss li ça passait et bien au besoin plus assistance toujours, yon façon pour que yon capable tout yon président. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, après action sa, type sa, terreté la kaye li, li, même, li continue à banda. Et bien, la presse en République Dominicaine Dominicaine annonce yon mette cord ensemble avec de l'autre ministre pour qui ça pour corruption. Mais, jou gagné la justice vraiment. Jou gagné un tribunal spécial pour juger assassin criminel qui participait dans tout le président. Ou met kouem, chercher Dominique Saha qui te mette avion, hélicoptère disponible pour te transporter, mais c'est n'est Colombie rentre dans le pays d'Haïti pour te venir assassiner président. Donc, mesdames et messieurs, m'a fè ou koné, Gonzalo Castillo fait fortune en partie dans industrie asphalte. Elle a un lien serré serré ensemble avec l'oligarchie famille. vob pays d'Haïti. Et pas oublier, moun sa pays d'Haïti qui a fait kilomètres route pour 1.5 million de dollars. Jovenel Moïse Vinil dit eh eh. C'est sorte qui bagaille, imbécile pas prend ça fait pour kilomètre route a fait 1.5 million de dollars mes amis non bagay la pas carré comme ça contrat coupé et les contrats fin coupés président les même cap suivre comment travail À fait les kilomètres route là coûter 150 à 160 000 dollars américains donc frère c'est ça bien aimé qu'on a la calculé, 1.5 million de dollars Combien 150 à 160 000 dollars américains ont gagne Donc, dans seul 1,5 million de dollars qui, quantité c'était kilomètres route, où as gagné Et contre ça là, depuis un bel bout de temps, question, Pour qui ça, c'est Jovenel Moïse qui vient, qui vient couper Est-ce qu'elle ne pas cette tête-là pour Bibo Ou bien l'amour gagne pour payer ou bien, réforme li t'en fait, qui sa k te passe? Est-ce que c'est tellement le trop chaud qui fait ce lik a choisi couper contre ça. tandis que on pas paquet de présidents qui passe qui compte dossier sa qui ki quitte yo la fraise se bien-aimé. En tout cas, justice mon Dieu se de même si ou elle prend temps ou mettre pose ou la prive quand même. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, capable kapab di, une série de nègres. À chaque fois yon après rentrer la caillou. Jovenel se l'intol couche n'importe la faut traverser traverser quand même. Ou pas ka dormi à l'aise. Ou pas ka dormi en paix. Donc, de participez participer dans tout les président, le ou la façon ou à payer ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en parlant de dossier assassinat Jovenel Moïse, assassin yo, pas capable à l'aise sous toute forme, est-ce que vous rappelez ou image ça? oui. Ces médias dans le pays Colombie, quelques jours après l'assassinat, qui a publié la photo ça. FM. Dans divers articles qui ont été sortis en 2021, ils ont dit que parce que batailles ensemble avec Pasteforge, dans dernière réunion qui t'a fait avant l'assassinat président, vous ont participé. Et vous est capable de garder l'image là en face pasteur Sanon. Ou après, pasteur Bataille, Chita, Gérald Bataille. Ouais. Les Chita et les Colombiens. <laughs> <laughs> Donc, quand la question m'a posé est-ce que c'est l'évangile là que tu as sous Fidelio Mes <laughs> amis, les bagailles, frères et sœurs, bien aimés, faut mouiller Gorjo. Est-ce que c'est prêcher ou pas prêcher les Colombiens des pasteur mes amis. Gadgose gosse yo. le Non, boage pou mare, frère. Mesdames mademoiselles messieurs, ou met kouem avez a pou pété. Non, vous pou pour pou tout bon an pays d'Haïti. Non, est-ce que c'est l'Évangile yo, t'a prêché correctement? Bon, il y a une petite lumière pour me comprendre ce qui passé est-ce que c'est Jésus revient au on t'a <médicatrice> ne crains rien je t'aime je suis avec toi promesse suprême qui soutient ma foi la sombre valet la Terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, pas stéphage. Non, jamais tout seul. Non, jamais tous. Paste sano Jésus mon sauveur me garde jamais ne me laisse seul paste bataille non jamais tout seul non jamais tout seul les colombiens Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Mais non. Nous pas qu'à la guerre nous savons, Et puis nous quitter Colombie à la prison pour continuer. Non, ça ne se fait pas, monsieur. Parce que nous te dit, monsieur, n'ayez pas peur. Ne créez rien Nous avec vous. C'est l'évangile que nous là. Bon, monsieur, bon, monsieur... <laughs> eh bien, frère et bien, frères c'est bien aimé ou capable rappeler ou, dans le mois de février qui sort passé à la, pas de parole la police la, qui se commandant Gary de Rosiers, Et eh bien, il annoncé qu'il y a 8 nouveaux mouns qui ont cherché dans cas d'assassinat président Jovenel Moïse. Tout profite faire appel sous ensemble de moun qui ont cherché depuis un bel bout de temps. Pasteur Forge Pasteur Bataille badzio, Vite l'homme, juge cocktail l'eau. Eh bien, frère, c'est sœurs bien aimé. Photo ça a, qui publiait 1er septembre 2021. 12 août 2021, On capable rappeler ou? Ancien commissaire gouvernement, premier ministre Ariel Henry te revoke parce que le dédile, faut venir ba explication, sal dit. Dans le téléphone, ensemble avec Badio, joue assassinat président. Eh bien, comme vérité blessée, premier ministre, non, révoqué commissaire, elle mettait une qui Est-ce que tu comprends Jacques Lafontaine, elle te dit le avec Ariel. Lié. Et tout l'Ariel lié. Eh bien, ancien commissaire Claude, te la guerre mandat pasteur, bataille ensemble avec pasteur Forge. Pour présumer participation, yo dans tout président Jovenel Moïse. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, me sais <laughs> que vous ça. Gardez ça qui arrive à moi. Dans notre ça, c'est cabinet avocat Leblanc et associé qui défendent les pasteurs impliqués dans tout président. Eh bien, ils ont écrit au juge walter qui sous dossier, frères et sœurs bien-aimés, Avocat dit nous étonnés, ah, nous étonnés les n'ont porte parole la police qui annonçait y a cherché paste que forge pas à bataille pour implication tout yon, président Jovenel Moïse et tandis que client nous 7 novembre 2022 y a des croisons sur ma pas <laughs> vrai Yo te dit que vous avez dit Yo vous yo. Yo avez ni de vous ni dit que ni très dit loin vous très très très très très dit que vous le mandat que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez que dit la fe, la, police la non, non, non, ça arrive effacer la justice, mais elle pas efface dans des CPJ. Oh my God. Kounya la, y a la frères so et moun bien aimé, qui compte elle te passe le rencontre avec Jiji la? Bon, kounya la, ou te genre novembre devant, ça veut dire 7 novembre, 7 décembre fait 1 mois, 7 janvier fait 2 mois, 7 février fait 3 mois, 7 mars fait 4 mois. Après 4 mois, nous ne sommes pas courage et nous sortir nous dire, eh bien, Avidou recherche la patte. là. Non, non, non, non, non, non, non. non non non. Quoi no, passer comme ça monsieur Quoi no, passer comme ça Photo ça sa, oui. no, no, no, ou no, no, no, no, no, no, no, la no, no, no, no, no, no, yo no, no, de no, no, no, no, no, no, loin, non non non non Non, non, non, non, non, non. non, non. no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de pou ge l'ajan ou ge jujou. Pour déplacer plaçon jujou, jou de jodia fou ge million dollar. Tu comprends? Ou ge l'ajan pour déplacer plaçon jujou. A se wap le sachto, achete, de plaçon <laughs> <laughs> hey, jujou. Okay? <laughs> ou kachete n'est pas 5 jujou. Ha ha ha. Hé! Ha yi zi pays spécial koto kachete jujou. Ou kachete la kayou la pepah isien. Et pi, ou kachete 5 jujou. Ou kachete nan la kou kassation. Ou kachete nan la kou de compte. Ou achete, dans la cour d'appel, ou acheter, dans le tribunal de première instance, ou acheter juge. Tout, tant qu'on a qu plus d'argent, c'est tant qu'on a plus de juge, ok Juge achetable. <laughs> <laughs> <laughs> eh, la traque Kaboul avait ka, dans ce pays, tu comprends Avec dit là, qu'on nous aller dans l'autre pays. Bonjour, je parler pour juger juge là pas tout m'a toi pour prendre sanction contre tout. maintenant dans le pays d'Haïti ou petit c'est l'argent ou qui justice. ou qui arrivez dans le tribunal, on le pied ou mettre sous bureau juge là parce qu'on paye pour ça, mon garçon, ok? Ou quand chale la kaye ou la relève ou, juge ou di fait tel dossier pour moi, ok? Ou tu fais un crime et puis vous ordonnance pour moi, ok? Sotion de non, c'est puis pas se prati la pit. C'est comme ça la justice fonctionne. Et mi a la vraie, c'est se bien, et mi koumote ka comprendre, Yo te retire mandade yo. En 2022, <laughs> 2023, pasteur, yo poste bien sérieux sous site PNH, je ap cherche yo, monde moun ki impliqué nan tuye président. <laughs> non, là, I love my country. Tuye président, c'est youn. PLA, l'agence c'est deux. Retire de recherche, là c'est toi. Vas-y, soeurs bien-aimés, c'est extrêmement compliqué dans le pays d'Haïti où Capaboué va les pomper. Assassin a baissé yo tout de façon. Mais Zora, actuellement, pas seulement koke nan un goût, il y nan zong yo, li koke nan zone, yo, li un nan je yo, un jeu, nan a un tour. Pas on a un garde, monsieur, ou pas qu'on a un assassin, papa ici. What? Oh. jeunesse jeunesse féminine à en république dominicaine au olivia ou al travaille comme madame pour sembler 14 000 personnes ou en contre avec un nèg sur facebook nous rêmer et puis ou dépenser l'argent ça pour faire qui ça pour occuper, pour prendre les rentrée rentrer la République Dominicaine, alors que les gens pas les garçons <laughs> so pas les garçons. Parce bien-aimé, il y a des témoignages ça. J, j'ai pas eu de problème à mon fait que je suis arrivé sur TikTok pour me parler ensemble mon avis? C'est parce que vous bloquez ni sur WhatsApp, ni sur Facebook, je n'ai pas eu de pièce côté. Je ne suis pas pour demander pour vous, parce que je ne pas Je ne pas C'est juste, pas pitié. Et puis, tout moi, je sur Facebook là, pour pas vous ensemble avec Pour que vous ne pas pour faire ensemble vous. Je travaille avec Madame dame, c'est Pour moi, pour moi comme pour et puis c'est ce que je pas de problème ensemble. Je ne vais pas 6h, et midi matin, tout le monde couche dans la cabane, il dormi. Je me lève, je ne vais chercher la vie, mal travail. vais juste pour m'assembler quoi, pour entrer dans le sol, pour m'assembler quoi, pour me montrer où. À 14 000 pesos, 14 000 pesos, je ne vais pas être à la Ce n'est pas une chose facile. Je ne problème ensemble. Avec ce que je Guing bon dieu guing loi, t'entends? songez, guing bon dieu guing loi, guing avocat mon, pas guing problème, t'entends chum? Pas guing problème, moi pas perdu quoi Celle ça me mou connaît moi mais moi pas perdu l'argent pour ou? Que monde des bandits, que monde des bandits mourir là, mais pas perdu, mais pas perdu l'argent pour chum. Est-ce qu'on a des problèmes? <laughs> Est-ce qu'on a des problèmes? T'as l'air. Avant qu'on te fasse des penses, non, pas de consulter les avocats, s'il vous plaît. <laughs> Parce qu'on connaît. Les grands entrepreneurs, frères et sœurs bien-aimés, les femmes d'affaires, avant même ils yo des yo, ils yo. Yo, jouent ensemble avec des conseillers, ils jouent ensemble avec avocats, yo avocats, ils yo. Mais Kounia, ça veut dire que c'est l'office de dépenser 14 000 pesos. Hein? Et puis ils elle consulte les avocats dans Les, gens, les lois, le bon Dieu. la attrape mes amis tu elle n'a pas ses mises à mais ça me baga la Paris, il fait, fait mal. oui. 14 000 pesos, il paye pour l'entour, presque 300 dollars américains. Travail Kaye Madame entre dans le sol. Il y a un bel titiri sans sur Facebook. N'y a sur Facebook. N'y hey! a sur Facebook, oui. Et pas sur Facebook, qui a tourné encore. Et sur Facebook, la prete. N'y sur Facebook, il y rencontre, chez y investi. Adjè, bon jeunesse masculine parce que pile république dominicaine qui prend coup tout et beaucoup gèb ka c'est gauche non non non non Mesdames, y tout la a un temps et je l'autre encore eh ça passe en république dominicaine frère bien il tout Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est le moment pour nous faire un coup de pied dans la commune Léogane. Bandits qui le riche ensemble avec les amis qui relaient les déco dans martissant. Tout des messieurs, c'est mon Léogane, monde actif, secteur arabe. Toute population Léogane fâchée. Et ma libération sans condition, sans rançon des jeunes garçons, qui paient pas moyens. Donc, il faut éviter transformer la festivité rara en soulèvement populaire. Moun Léogan demandé pour libérer Wesley le riche ensemble avec des sans condition et sans rançon. Mesdames, et messieurs, Moun Léogan comptait sous compréhension ravisse ensemble avec autorités haïtienne pour des citoyens capables de jouer la libération. Je vous rappelle, kidnappé hier vendredi. Ya, bandi Aksam Azam kidnappé, PDG RCH 2000. La, et exigeait ensemble avec la famille victime un total de 1,5 million de dollars américains pour libération. Toujours dans la Toujou nan commune Léogane, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons eu chance de rencontrer ensemble avec divers paysans qui vivent dans la localité. La colline, qui est la troisième section non la commune, a déclaré à cause sécheresse et la pluie pas tombée. Mais on a gros, gros grosse, grosse difficulté. Jade a perdu ce compte bête. yo a Papil et papacon. ont entendu témoignage témoignages dans la presse. Voilà. qui doit pour nous parce que la pluie tombe, va tomber. Nous ne pouvons pas de l'eau. Et nous ne pas tous les là. Nous avons été ça, bon, loin de la février, mais ça c'est pas être loin parce que la batterie est écrasée, c'est pour plein de en panne. Nous-mêmes, c'était Blanisa qui était pas nous. Nous ne sommes pas capables de acheter nous-mêmes. Si par exemple, il y a qui a aidé nous pour nous avoir encore retrouvé de batterie, ça ne m'était plus parce que nous sommes pas là. Dans mon sens, il n'y a de pour nous mettre, pour nous ta... retrouver de l'eau encore, pour nous arroser Tout dès qu'on fait un mateleti, tout nous qu'on avance, entre mois, tout tomber à l'eau. Alors malgré que ces gens, ces chirres ne pas tomber, nous ne pouvons pas prendre de l'eau -e ici. Non, nous ne pouvons pas prendre de l'eau parce que le dès qu'on a baissé tout nous de Ça, qui de l'eau net, par tout le monde l'eau, nous ne avoir pas prendre de C'est de batterie est venu avec Pumplein qui qui brande, nous avons problème de l'eau bête à monsieur bleu là nous même nous ont des difficultés pour de l'eau parce que pour bête la manger c'est les petits bougins mais bon la pluie va tomber nous même tout nous regardons sous les toiles nous pas gagné aucune autorité l'état central qui passe dans un pour t'garder qui s'organise ça ensemble avec dans notre système ça bon nous pas gagner autorité qui passe autorité les candidats les élections chaque candidat font monter depuis fin du élection il était creux Combien de temps et ça a gagné depuis la panne La son bail qui censé mettre dans trois ans. Dans ans depuis parce nous avons gagné, été pouvoir. Depuis que nous avons nous Nous avons pour nous, nous, pour nous, nous, pour nous, pour pour nous, pour nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, parce que nous pas un gros problème problème nous ne nous nous pas nous résoudre mais nous pas les nous ils résoudre parce que ces problèmes avec batterie nous après ça va plus encore qui tombé là nous n'y a pas bon pour nous même même a pas de mauvais moment nous pas connait la qui joue ça le là nous connais ce bon dieu qui nous nous. Pour nous même la vie tomber, pas va Nous n'avons pas gagner, nous, nous fait tout, dit tout, dit tout. Nous avons nous nous avons déjà nous pas, nous faire fait, nous avons fait, nous ne nous nous nous nous faire nous nous nous la paix de dit paix de la paix la paix de la en de la la paix la paix la paix de la paix de la paix de la paix la de nous nous la question jardin, nous perd du poids, nous perdu Ça nous plante, nous ne pas juniors. Nous plantons patates, des patates Nous plantons maïs, maïs, pas Nous plantons des propres pas bon nous pas propres en propres en propres propres propres propres propres propres propres propres propres propres propres propres il était comme ça il cherche propres même si la propres il cherche propres propres la vie propres propres propres propres de la vie même, même, même pour nous après ça c'est ça porter toute qualité de maladie ils vont tomber les gens on va on camper concert parlant bitou gratter sur monde on va gratter sur monde quand on, on, on, on qui sont hmm. hmm, c'est à la cause de la vie la vie oui oui oui ça merci on pas rien pour Nous vivre d'être non fin mourir de sèche on va de la vie, vie même Mm. Alors on apprend tout grand qui mouri. comment comment comment nous gérer ça? Oh. Eh bien bon Dieu seulement pourra dire mon Parce que qui mais allez voir les counagères c'est nous même qui va mourir parce que c'est c'est mm. que son... nous Comment est ce la vie? Comment Bé, est ce que nous? Jardin Jardin net. Gardez-nous mourir net? Pas bien à vivre même. Parce que la vieille lame qui combat nos petits poids, la plupart tombent pour vous donner. Mango, vous n'avez pas grandi, vous n'avez même pas été calé dans le fleur. Et c'est pas même tout le même qui donne même. Parce que pas tomber, tomber, tomber, le la pluie tombent, tomber fleur finit tombé, vous n'avez pas de manque. La plupart tombent comme ça. Est-ce que nous avons une épidémie, maladie qui vient dans la zone? Là? Oui. Grippe, la fièvre. On fait mal. En plus, une maladie comme ça. Oui. Si tu vas bien? La situation pas bonne pour nous? N'est pas bonne pour nous même. Même l'eau n'a brûlé tout. Ce pas bon pour nous parce que les nouvelles vont apporter pour c'est maladie pour nous. Je prends tout le qui est loin, qui vient prendre de l'eau, qui marche en paquet temps, qui vient prendre l'eau dans la zone. Des oui, parce que quand on de l'eau, c'est On la banane. de la de la va vanter tout pas bon pour nous. On a la nourriture et l'engin quand il habille à l aider. L aider, nous plus, fait nous malade. Il met un petit problème. Mm. Et vous êtes ça. Parce que nous faire des jardins. Passer peut-être l'habit nous pouvons pas planter jardin. Tout bon. Ma peuple habite dans une zone ça perdu des bêtes pour avoir de la bouffe à gagner. Comment ça y? Est? Oui. Pour la pour pour de l'eau à manger. Tu si as perdu dit au mal pour pour, pour qu'au avez... bré. Si au pas bré pas gagner manger. Que ça va arriver au moui. Nous apprenons tout ce qui est dans et nous avons marché deux heures temps sous le pied pour nous Comment ça nous sommes beaucoup de nous? Oui, moi-même, vous Et puis, je suis Je suis pas bon pour nous du tout? Oui, c'est pas bon pour nous-mêmes. ça, les poussières nous dans Oui, ça le la fièvre, tout nous avons nous toujours petit nous nous pas pour nous oser toutes plantes nous nous avons ça là nous plantes nous nous nous nous nous nous nous nous pas nous nous nous nous nous nous nous nous nous la, la, la, la. par exemple, nous tout, tout nous net. et sec. Dis nous dans est ce que nous avons de l'eau. Comment nous faire? Si nous pas de l'eau, combien, de kilomètres nous faisons à pied pour acheter un petit de l'eau pour mettre la nous nous, euh, nous marchons en pile? Oui, nous marchons en pile. Nous, pile habitant tout à plein pour you, cap oui, mou, qui Oui, en pile. Bien, en pile, en pile. Hum. bien loin pour aller en de Ils pour nous. Ils sont pour nous. Les zones hum. les oui, Les oui, les zones. Oui, nous les Les les Bon, nous nouguen on paquet de temps là la plupart vient tomber depuis c'est ça nous gagne tout perdit net depuis ces types qui banane nous et ces nègés cassés n'en rien tombé même même mango fleuri anéa mango pas capable de grandir tellement que et ces chiens là et frappent nous en pile la plupart vient tomber en rien et même planter nous pas capable planter tout ça nous planter le perdu et pas pour mes dissections et la colline non seulement non tout envie on dit la net toutes tout les organes net, pas de pluie pas tomber, tout ça nous fait perdre. Planter maïa et bête ou mari la dani, bête pas rien manger pour manger. C'est l'autre côté bien loin, il pas l'acheter, tu manges bête, tu y kan y pour venir bailler bête pour pas mourir. Malgré ça, bête mourir, la fin a tué bête, nous pas rien nou rien pour nous bailler bête. Et nous même tout, bon, même nos petits lames, nous pas qu'à jouer pour nous manger parce que contre la pluie pas tomber. bon, tout ça nous fait perdre net, nous pas rien de loup. Voilà, nous tout ça, bon, habitant même, nous mettons nous dans le même. Pour faire de l'eau dans le la question de l'eau, nous apprenons bien et des habitants qui sont bien loin qui peuvent prendre de l'eau distance. On habite à la sortie pour venir prendre de l'eau. Combien de temps vous pouvez marcher pour vous servir de l'eau pour servir Comme nous, même qui dans la zone de la colline de l'Anan, nous avons une série de pompes qui ont fouillés pour nous. Bon, bien côté, bon côté, pas nous, nous avons une petite l'eau qui est prête pour pomper. Mais plus gens qui sont plus rééquilibrés, qui sont plus même il y fait un des temps des temps le le pour lo, yo Sous des pieds Oui, sous des pieds. Les gens qui sont parce que c'est ne pas de l'eau. Tout ce qui est contre l'eau, c'est Vous comprenez, quand vous ne pas de pour les pour les d'eau, il a des difficultés. faut marcher loin pour les genotines d'eau. Nous connaissons depuis le mouvement l'eau la pluie va tombé il a une Est-ce que nous pas qui malade dans un Oui, bah, nous avons tous. Et grippe, pas yon poussière, ils font vent la cap venté, ou même ou la ou ka ou viv sa ouè vent ap bien fort la poussière ou wan fè moun mounio malade, tout ti moun malade, ap tous ou la fièvre te fait mal, bon nou vraiment la difficulté. j'adore sa okay. est nou qu'il a perdu ou bien a il cassé a tout ti banan sa ou Bon, et il est là, il consane là, dans une situation qui est mal là. Mais il que faut pas que la prière, il n'est pas bon pour nous dire tout. pas bon pour nous dire tout, du tout. Bon, on n'a fondé, on n'a pas fondé même dans la prière. Il est, jusqu'à maintenant là, il ça pas de compte passer pour nous parler de la prière. Bon, mais tout moment est passé, nous parlons de la prière. Bon, nous pas de ce qui nous là. le y a une période, c'est une période, qui rend a des jours, mon maïs, pour tout Il une période où nous pouvons manger. Nous pouvons manger, bon, mais nous pas planter mois de mars. Depuis le mois de mars, il faut nous nous ayons la prière. Bon, nous là, bon. Jusqu'à maintenant là, nous pas manger la bon tout le monde campé gardé, est misère à mon, mon, le de la. Ou capable de garder ces misères qui sont en train capable de comprendre, frères et bien-aimés, paysans, la guerre compte laisser au fait, la guerre est contre la NATI, la guerre est contre Sibon Gévli. Les dirigeants n'ont pas fait pièce et pour capable soutenir. Les gens qui ont planté la terre arrivent au moment où ils n'ont pas planter la terre encore. Dis-moi qui a fait qui compte pour aller Qui ça va devenir dans le pays Tandis que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement posait tête aux questions. Le ministère ça, travail qui fait dans mois, travail qui fait chaque six mois. qui travail qui fait par an dans le pays. Est-ce qu'il existe vraiment Est-ce qu'il yo a la population Est-ce qu'il y a la population Est-ce qu'il y a Bon. Si vous cherchez par rapport ensemble avec témoignage de divers citoyens, dirigeants dirigeant sérieux, pas chambassé, côté yui. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons débarqué dans la commune Pétionville. Hier soir, citoyens dans la zone Malik, passé mauvais moment tellement de bandits tiré. Dans le jour passé, ils ont débarqué et voulaient placer ma Donc, nous avons dans la commune Pétionville pendant le dernier moment a passé mauvais moment en bagang vite l'homme mais mesdames mademoiselles et messieurs ça qu'a passé journée aujourd'hui là dans Pétionville? qui ça fait bandit au vin puissant comme ça m'a clair ensemble avec ou... ce résultat travail intellectuel tête cananou ça qu'a passé dans Pétionville actuellement là ce résultat travail une série des politiciens en d'autres têtes, c'est kakakal qui l'a donné. C'est résultat la presse. C'est résultat de l'organisation de moun. Parce que moun yo frères et sœurs bien aimé, qui tape financer gang pendant Jovenel Moïse de là, pour déstabiliser, pour kidnapper, pour violer, pour déstabiliser. Eh bien, je ne dis à nous capables travail oligarque corrompu parce que si yon pas déstabiliser yo pas fait cob et pour politicien yo si yon pas déstabiliser ou mettre kouem, yo pas capable faire politique et tout monde dit ça yo ouais ou, e ou pays ya ce barbecue vite l'homme iso, t'il si la pli chris la, ti pour citer ça yo seulement et bien frères et sœurs bien-aimés ces résultat travail dirigeant nou yo qui ba nous Gang sa yo qui ame tout côté quatre coins pays qui fait nous pas casser qu'il est et malheureusement messieurs sa yo décide si de manche zam yo sou moun qui victime de système nan même jon ansan c'est yo se travail dirigeant nous yo Si vite l'homme l'om kap fè sal kap fè jounen jodia nan Petionville, se résultat travail André Michel, se résultat travail Nenel Kasi. se résultat travail Ariel ce résultat travail Rosemila. ces résultat travail John Joel Joseph. ces résultat travail Dimitri Anson Boloss. Ce résultat travail Chile Ludor. C'est résultat travail Évalière Boplan. ces résultat travail Steven Benoît. Résultat travail Yuri la Tortue. Résultat travail Joseph Lambert. Parce que tout le monde c'était tête dans opposition. Et André Michel te dit le clé, La du pays il y a un son et eh bien, je vous dis à comment les gens dans ville, dans diverses localités, ont couru quitter la caille. Comment vous pouvez comprendre Vous faites plus de 40 ans l'année après dit pour coller deux bouts de bloc. Ou avez dit dans le diaspora, vous avez pas dormir, vous prenez deux jobs pour que bout de caille dans pays d'Haïti. Et puis, pour vous après tout sacrifice, vous avez fait pour de caille tout sacrifice, vous au fait pour vous pousser vous nous ne pouvons pas penser seulement pour nous détruire ça yo, mais tout pour détruire les gens qui pensent pour créer gang yo. Nous devons résoudre problème de la sécurité en amont, pas seulement en aval. Nous devons yo, des criminels parce que nous qui faire des zams. Si nous devons prendre le temps pour gangsteriser le pays, si nous toute la stratégie pour jouer une zam et balle pour porter dans quartier populaire, eh bien, frères et sœurs bien-aimés, gentil professeur kreol la dit, moun ki di me kou lève la c'est lik yel. pas seulement ouè moun ki lève bâton en et sou kou lève la nou mais li important tout pour que ou correspond ensemble avec moun ki te di gardon kou lève donc, ça a passé dans le pays, Ce travail, gros journalistes traditionnel, pendant de, Jovenel Moïse, qui dit, boule, écrasé, gang, yo, rejoigne-nous. C'est résultat, travail, pas fort forces, à cause qui t'a dit, gang, rejoigne-nous. C'est résultat, travail, divers gros journalistes, divers gros politiciens, qui t'a dit, videz l'huile, vider l'huile. L'huile, ça, pour vider. Est-ce que c'est famille, Jovenel Moïse, qui prend le passé, là? C'est moun ou di wap bataille batai pou yo, c'est moun ou di wap ap yon combat pou yo, wap ap vide l'huile nan tèt moun et puis sotande ya, déa les moun passe. malheureux ak malerez ki qui victimes des systèmes, k'ap soufri qui pral chercher la vie et puis machine passe le fait accident, yo mouri pas pile et pas paquet pour lise président N'est-ce pas? Les Koralon Galil ou longe ba yon ti jen li vide sou lot vivant vivan parelil touye yo ou du se président la cause. Si président allait mais tout sa ap fini, jounen jodi a men pays an men ou, men populasyon ap kouri ou menm gite di wap travay, ap kombat pou li. Jounen jodi a l besoin ou que ou di yon bo par rapport avec salap lap konne an ba men bandi. Kwa se se so biene men bien vini nan Haïti la République de Koke et se sel volen ou kaprete. C'est vrai, ça fait cabrit pas ça fait mouton, mais il est important pour nous parler de dossiers ça. Oh. <laughs> à la tracé pour la veille. Il y a petit frère, frère et soeur, qui écrit Pierre Esperance pour demander l'explication sur le comportement malfaisant qu'il a contre li. Comportement malfaisant. Vous avez des malfaisant. Eh, eh. Malfaisant contre vous, malfaisant ha, ha. Bon, pour nous le même côté Qu qu'est-ce toi ça bon bon mebou c'est extrêmement intéressant ancien magistrat à Kaya, Rose Rosemila petit frère eh bien Nayola tout il écrit à directeur exécutif rnD Pierre Espérance je le 16 mars 2023 Mande explication à responsable de la responsab les estimés qui observent à strict à diriger pour régler conflit intérieur à qui on Madame Osmila, te quoi, Monsieur Espérance a développé et nourri depuis quelques tant mauvais comportement malfaisant lui une façon pour le sale caractère nous avons un caractère. Eh, eh lui même l'et ça c'est une façon pour toucher conscience dirigeant d'Armon. <laughs> Mal fait que tu prends conscience. Ah, <laughs> mesd'e mon. Puis bas, nous cali dans l'et tout louvri il avec Pierre Espérance. Objet. L'et tout l'ouvri pour Pierre Espérance. Monsieur Pierre Espérance. Moi c'est Rosemila Saint-Ville petit frère. Moi souhaiter ou en forme. Un collègue camarade cavalier Paul Kam, nou yasam, m m Malge nous té bataille ensemble même côté malgré nous nous pas jamais rencontré à Claude physiquement ni vitiellement, mais ça pas empêcher nous yo connait dans qui espace politique et dans qui secteur nous chaque a évolué oui oui oui nous chaque té mais travail nou pour nous pour détruire président non simplement gè quelques amis en commun m'ont toujours exposé au clair de coco et vision politique moins comme homme. sa vision vision politique ça m'a regardé là sa vision politique ah ça, là, politique. Ah, ça pour là avec bon. non y'a y, a il y a une vision pour les pays m't'ai parlé nous m't'ai parlé nous ah, ah, ah, ah. m'a cherché la vision papa ici <laughs> on quitte ça là pour le faire ça et mis frères et sœurs bien-aimés moi pas quoi ça a dérangé ou si me rappeler ou moi c'est une femme politique oh on se voit madame ok ça va moi c'est une militante pour participation politique avec respect Douaf doive femme militante bon ça au fait dans <laughs> un pays d'Haïti moi c'est yon ancien magistrat commune à Kote ki bay Banon pourquoi pou hey, hey. <laughs> ah, si. n'y oh, okay. okay, <laughs> a milité pour aider pays me rejoindre chimé normalité? Ah, son suis mal gâté comme si ok. Ouais, aider pays a rejoint normalité. Ok, pays a pas normal. Je comprends. Alors quand t'as monsieur. vols, messieurs. Alors quand monsieur. des vices orgueilleux, messieurs. fait des recherches. Le bailpeuple a menti. Mais pour le moment, je n'ai pas occupé aucun poste publique. publique, ok. Moi toujours pas de quoi. L'aime content de mouna comme un personnage conflictuel, toxique, qui servi à l'organisation de la qui en bas pour tout RNDDH pour régler différents politiques économiques et sentimental ou bien à l'autre moun oublie trop vite ma chérie bon ça ensemble nous tayer pour déjà tes président et te, croyait e, tout mo so ça qu'on te mette ensemble jusqu'à ce qu'il naï y, tout y, président la caille ah ah kunyo gétan di ou pas de penser pas haïtien avec nous ah aimer de santé monde monde qui pratique ou rapporter un petit phrase ou remède pil. en pile moi pral pété monde dans un tel yo toujours présenter ou comme un monde qui prend plaisir nous souvent faux dossier pour détruire personnalité personnes qui n'ont même conviction avec vision politique. Dans la mémoire récente, nous avons série exemple qui créent des Rapport massacre la Syrie, affaire et la sanoué lambert affaire Josué-Pierre-Louis, rapport sous moi Jean-Charles-Latrier. Il hey, <laughs> <laughs> y a une série de rapports controversés. Et puis, on se met ensemble pour manger le président. Bon, ne connaît pas ce vieux rapport qu'on fait. Et puis, elle fait rapport sur massacre la saline qui pas de vrai. Pour pas dire, hé, on ne sait toutes qu'il y a un de temps. ne connaît pas qu'on fait vrai rapport. Alors, quand tu monde criminel, monsieur, c'est dans le pays d'Haïti. On a un mode opératoire qui paraît suspect. Faites rapport, acquisez moun criminel assassin jeudi et puis... Quel temps après moun c'est pi bon amis, ça Sa doit fait ça. Est-ce que tout bon vrai ou ta mélangé défense do moun ak appartenance ou? Est-ce que tout bon vrai ou ap servi ensemble avec RNDDH pour régler conflit intérêt ou gagner ak moun? Moi, je ekri jodi aujourd'hui parce que m'ap une explication sou comportement raïssable ak malfaisant tête chargée je constaté ou a développer et nou recontre moi depuis quelques temps. Intervention, radio, action dirigée, organisation, implication, de mettre parole, n'abouchemoun pour fabriquer matière cap bas des possibilités pour monter faux rapport contre moi. Manipulation, sous-bricol, amico pour dénigrer, faire mentir, attaquer intégrité comme femme, cap faire politique, c'est quelque la principale raison qui fait écrire aujourd'hui. T'es chargé. Vous êtes sérieux? Et causez-vous pas fini la bagarre, ou en pile pas ici? Pays à pitié. nous tous qu'on l'autre dans le pays. Est-ce que vous avez invité ni ouem dans le campé, fantôme 609 sous pied? A pas parlé. Hein? Est-ce que vous avez fait prêter les armes dans mes bandits? Vous avez fait prêter les dans mes bandits? Hey, hey, hey. Est-ce que vous avez fait un peu de l'amé, mais vous avez est-ce que nous avez cité dans l'assassinat Diego avec Nézi? Elle est tout à Est-ce que vous avez fait rapport sur le dossier Fotom 69, déjà? Même nous, même nous, même nous, misère, hey, hey. Hmm. Ah, est-ce que vous faites rapport sur ce que vous dit à un citoyens qui sont dans la prison, qui vous avez parlé dans la nuit assassinat de l'assassinat de Moïse ou pas jamais fait ça? Ah bon, Me me80, vous va pas même, ville. nous nous dans de même nous dans même bol, nous voler, dans même niveau, nous même côté, la grande nous Moi, c'est un démocrate. Moi, c'est peuple qui a pour voir mou attaché à principe one man one vote oh my god oh my Godness c'est <laughs> qu'on te prend pouvoir Ce dialogue c'est pas âme qui bail pouvoir Yon pouvoir qui prend zam, se ces ames qui apprennent men Yon pouvoir qui utilise les pour protéger c'est ces qui et puis tout dans fami la famille de Sotia, tracé pour nous en parallèle avec Chimé, criminalité. Voyez journalistes journaliste allié qui était la caille, qui s'est soubriqué ou attaqué, pas passé. Ce pas moi qui compte financer gang gangs. Financer les gangs, yo ne pas trop loin aux amis et alliés politiques. Je suis au courant de toute stratégie malodorante on a fait, mais je ne suis pas privé parce que même propre et puis tout ça moun réalise à kout lang ak manti pa ka si ou gen famille comment on t'a senti ou pour pouvoir yon moun a détruire det de piti petit fi ou politique gen moralité la dan. ka quoi tout moyen bon pour atteindre objectif politique a la bourse ta bon si ou te suspend mélanger doisimer ak politique alors, est-ce que RNDDH est utile si vous n'avez pas politique Si tout bon vrai ouvre ou veut pays a changé, si ce n'est pas faux dossier si ce n'est pas sur si gens, si ce n'est pas écoute langue sur moon, divergence pas justifiée, destruction moon gens, puis la vie politique, apprenez moins, Là où politique tourne, je ne dis pas c'est moi qui a supporté le pouvoir, demain c'est capable mwen souhaite après au fin li tout l'ouvrir ça pour ta baye pay a yon chance nan zafe pour y la vie moun, puis move pratique moun ka utilise pou goume ensemble avec yon moun qui adversel se fabrike manti Le mensonge rend esclave, la vérité libère, puis a espérance, se façon sa mou choisi pou mese toucher conscience ou comme moun, paye a fatigué ensemble avec manigance, mauvais l'ode ou Et toi aussi ma chérie. <laughs> à <laughs> la traque pour la avec Haiti papa ici et <laughs> on six cap di on nev chan ou fait koshi comme ça ah kounya konnè politique pa pouvoir pa avec menti avec ceci -si, avec cela bon ça nous fait jovenel moïse et pas dernièrement a discutable di drapeau pile en bas pied mais on est que drapeau à lever kounya les sécurité pi puis kounya là ou fait min jo mon mouri a mourir à gauche à droite raconte garder ha pas ha les gens qui ont fait des escomptes, frères et bien aimer ce pays-ci-là. Nous ne sommes pas vagues. Nous ne sommes pas vagues. Mettez t'es tout doucement. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Je crois qu'on a une série de femmes dans le pays d'Haïti. Femmes, ça, vous. Depuis qu'on fait petit ensemble avec un nègre, on a un nègre là-bas. Il pense nègre là comme si c'était le camp et puis l'appelaient Mesdames, il faut nous parler comme ça. Vous pensez nèg ça m'a connait c'est dans rôle nan dans pays blanc etc. cetera. En pile nous dans pas yo capable ouwe image ça sur internet e là. Demoiselle qui vient ensemble avec une photo et puis il y Ma yo a ma marqué Jean-François Pierre lui occupé petit tout occupé petit tout. Et mes français ça bien les mais maman dossier. a écrit nèg Et nèg la comme ça. Bon 150 dollars Fout pour me faire ça me démetteur ça veut dire life in bible et photos. Element dit quitter parce que on te fait ou fait le net mais où qu'on ça. bien on s'est menti. y a là il répond vous le dit mais société a pas connu ça et puis <laughs> c'est ou m'a dit vous connaît bien c'est méchanceté. E il dit tout le temps pas elle m'a continué Dou met Songe gen le di eleman, et les continuer. Son j'ai bon dieu. Les éléments parce qu'on te 800 dollars et puis pour m'en demander 150 dollars, ou pa li, pou pas voulez les c'est pour me faire passe-pomme, ça veut dire, ou pas prendre pression, vous Eh bien, ok, pas de problème. C'est fou devoir voir au Ah bon? Ils disent, mais il faut que je paye le billet tout ici. C'est se pas celle tête ou elle. Ce n'est pas faveur à faire. Je ne m'en prie monter le live pour Bill ou Pagadem. C'est vrai. Bonne chance vous m'être dénigrer. de dénigrer. Vous qui prie à faire bien pour, so pour faire <laughs> hey. so bien ou je m'en prie à 150 dollars pour faire un passeport ou faire un passeport sur les réseaux sociaux. Et vous m'en prie à ce que vous avez compris dans le texte. Et vous m'en prie à chaque mois que je m'en prie à manger l'école même les machines qui ont des problèmes, c'est moins journée je parce que ou n'ai 150 dollars pour passeport. Je pas gagné. ou monte sur Facebook pour faire ça. C'est comme ça, malgré que vous dites non. ou fait ça quand même. Vous gagner, vous avez ou fout gagner, pas ça quand pas ça en Amérique, et puis pas 150 ça veut dire 800 dollars ou pas ou touché. Eh, Et bien qu'on y a la, eh la fraise c'est bien aimé. Les la là comme c'est oui papi. Qu'on y a là c'est 150 dollars, il fait photo. Hein? <laughs> a dit, et eh, les garçons là haut qui tout. Ah! Mon chef Fiel n'a pété. Fial n'a pété. Est-ce que n'a pète aille qu'on fait tout sale capable li voye matel, voye midi voye le soir tak fait mal celui a li mettre celui tout joui pa pas pou pour le voye ou c'est plus gros criminel je jour jou n'a bon, tombe en face réalité a pour comprendre parce que des fois frère c'est bien aimé gade moun qui là monsieur ou ne moun nan pas ge pour l'acheter bon téléphone moun n'a pas consacrer les iPhone 14 iPhone 13 mais si je fais écrit, lui téléphone tel prix, il dégage, je lui voie. Je ne vais pas manger, je vais manger. Et puis, même vais bien passer. L'autre cabré la dit qu'il voyait 800 dollars. Vous faites un peu cheveu, patati cheveux, <laughs> pas de temps, pas que vous fait petit avort. Messieurs, contrôlez les graines, nous m'appelons nou ça encore. Contrôlez les giggites, nous pas nous dans e pas tout. Gide nan tout fin foure gigi tout, même souretire elle, eh bien elle stèle toujours et nan tout à toujours. Léo dit nous ça nous dit, depuis nous jouen vian, nan prend blode pendant bese trié. Eh bien, n'a contre avec zo grand nan tout. Mesdames, mademoiselles et messieurs, moun merci parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour la fidélité ou ak pas pour aller praleman quitter ou nan bra papa bonje parce que c'est lui même celle qui capable de protéger ou, ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout moun. Nous pas de Foucault. Il a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.